Allez makers, bienvenue dans mon atelier. On se retrouve cette semaine pour une vidéo fabrication, une vidéo que j'ai nommée. Si toi aussi, tu en as marre de chercher ton câble pour charger ton téléphone, fabrique-toi une station de charge. Projet perso numéro 7, c'est parti. Première étape, je vais fabriquer un moule pour pouvoir couler le ciment. Et pour ça, j'utilise une tablette mélaminée. Étant donné que c'est bien lisse, je pense que le ciment va être parfait. Maintenant que le moule est fabriqué, je vais faire le mélange de ciment. Alors c'est un ciment à prise rapide donc j'ai deux minutes pour mélanger, le mettre dans le moule et lisser sur le dessus. Deux minutes c'est court, hein. j'espère que ça va le faire. On va passer à l'étape suivante, on va faire le socle sur le dessus. Et pour la partie en bois, j'ai pris du chêne que j'ai mis à épaisseur et largeur, et maintenant, je vais couper la longueur. Maintenant que j'ai coupé la partie en bois à dimension, je vais faire une rainure à la défonceuse, pour pouvoir y mettre le téléphone. est presque terminée la rainure pour le téléphone elle est faite j'ai fait le trou pour passer le câble et derrière une petite rainure pour pouvoir l'encastrer correctement maintenant je vais faire une petite battée sur tout le tour et passer à la finition en bois est terminé j'ai fait la bâtée j'ai poncé tout correctement je n'ai plus qu'à démouler le socle mettre le câble à l'intérieur et coller les deux parties ensemble ça donne trop bien J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Moi je vous retrouve la semaine prochaine, et d'ici là, portez-vous bien. Ciao